Et salut tout le monde Au milieu, par contre, au milieu, le titus, ce sera Pedri. Donc là, on peut partir sur un petit pari. Tu vois, ça ne me dérange pas. J'ai fait une sélection, les gars, et on en parle ensemble. J'ai sélectionné trois joueurs. Euh, quatre joueurs d'ailleurs. C'est 3 plus 1, ce qui fait 4. Tu vois, ça, ça commence déjà à fuser là. Pam pam pam. Premier joueur, Enzo Fernandez. Ancien GOAT de l'Américain. Hein, de l'América. Qui a rejoint Benfica. Deuxième joueur, Coxhu. Cochu, euh, jeune Turc du Feyenoord, et après on est sur deux Goats ou deux futurs Goats, Moussiala et Bellingham. Voilà les quatre joueurs que j'ai euh, sélectionnés. Fernandez, le prix c'est 400, ah, c'est ouais c'est c'est c'est c'est euh, Le problème c'est qu'il a fait un gros match hier et du coup il a pump, ça c'est l'inconvénient. Hey, tu sais quoi? Allez, on rajoute Vitinia parce que comme ça je vais expliquer pourquoi euh, pourquoi je suis pas chaud. On va faire les plus, les moins. Alors, les plus, euh, il a que 21 ans. C'est un gros plus. Parce que forcément, il lui reste, euh, il lui reste encore deux ans de, de U23. Et ça, c'est pas mal. Bienvenue à tous ceux qui follow et merci. L'autre plus, c'est qu'il va être titu. Titu, sûr. Est-ce que le champion argentin, pour moi, il est moins relevé? Champion argentin. Que le championnat portugais. Donc, euh, pour moi, ça, c'est un moins, tu vois. Euh, il passe un palier, tu vois. Il passe un palier et son prix. Son prix, c'est un gros moins. Hein. Pour moi, euh, à 0, presque 0,39. Hein. J'ai déjà éliminé des mecs par rapport à leur prix. Par exemple, vous ne verrez pas Vinicius dans, mon, dans mes attaquants U23. Parce qu'en niveau prix, c'est trop cher. C'est pour ça que j'ai vendu Jota, tu vois. Donc, virman pareil. Et en plus, virman je ne suis pas sûr qu'il fasse beaucoup mieux que les autres. Je vais te dire la vérité. Je sais que beaucoup, euh, le... beaucoup, pour moi, le surcote. Il joue plus bas, exactement, c'est vrai. Pas le même poste. Très, très bien. Très, très bien, Okidokita. Tout à fait raison. Enzo, il jouait plutôt milieu offensif. Et euh, à... à Benfica, il va jouer dans, un... il va jouer dans le 4-2-3. Il va jouer dans le 2. Alors, même s'il pourrait monter, euh... mais il, est vrai... il a vraiment été pris pour jouer en 2. Hein. D'ailleurs, sur le premier match... Euh, ça a joué comme ça Il va jouer euh, vraiment dans les deux devant la défense Donc ouais il va jouer plus bas Je pense qu'il a beaucoup moins de chances d'être euh, euh, efficace Même si là il a marqué un but Alors c'était sur un C'est pas sur un retour de corner Salut mon Obushi. Voilà on a fait en gros les points forts points faibles Le deuxième joueur C'est du coup on va passer à Kokchou C'est 21 ans aussi Donc ça c'est très cool C'est Titu Moi ce que j'aime bien voir c'est sur un an Combien il a fait de matchs Donc 53 matchs c'est énorme 53 matchs, il y a pas beaucoup de joueurs qui ont fait 53 matchs cette saison. On va prendre avec le Feyenoord du coup parce qu'il est international turc. 47 matchs, donc 47 matchs pour moi c'est un, un pur c'est un c'est un gros pour. Hein. Alors, je ne regarde que les notes au-dessus de 75. Voilà, c'est-à-dire que pour moi tout ce qui est en dessous ça n'existe pas. C'est-à-dire que en dessous de 75, que ce soit 50 ou 20, pour moi c'est la même chose. Pourquoi Parce que si vous voulez moi, là, l'objectif, ma stratégie, c'est d'avoir des, des T0. Donc, d'être dans les mieux classés. Pour faire du T0, si ton joueur, est a moins de 75, tu voilà. On va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 fois au-dessus de, de 75, il a fait 7,90+. C'est énorme. Les moins maintenant, le feuillet qui s'est affaibli, ça, C'est un, un fait. Et l'incertitude de transfert parce que oui, euh, Coqchou, il y a une incertitude sur ton transfert. Donc il y avait des. Il y avait des rumeurs de transfert, Leicester, Monaco. Et Monaco. Depuis un mois, apparemment, il n'y a pas eu de rumeur sur Kokchou. Est-ce que est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose sur Kokchou ah donc lui il est blessé Et il devrait revenir le 6 août Ça veut dire qu'il va louper la première journée Pour moi c'est un plus hein. Donc Kokchu DNP prochain match Ce qui fait que son prix Franchement je sais toujours pas si on regarde en euros ou en, en, en éter les gars Il y a tellement de débats Son prix est plutôt stable Mais c'est un joueur qui peut monter très haut hein. Un joueur qui monte à 1005. C'est des gros écarts prix C'est intéressant Là en fait il a baissé Rumeur de transfert hein. Sinon, je pense que la fourchette, elle serait plus haute. Hein. Donc là, il est un peu sous-coté. On peut dire sous-coté pr en prix. Prix cocchou, 0,28. Je sais pas si c'est un plus ou un moins. Moi, je trouve que c'est pas si cher. Euh, donc, Moussiala, les gars. Gros point fort. Son âge, 19 ans. Alors là, c'est... Euh, là, euh, Moussiala, voilà. International, coupe du monde. Hein. Moussiala. Je vais mettre son prix, moi. En, je, mets, je vais mettre son prix en, en point fort. Hein. Pour moi, C'est pas cher. Hein. Mousiala, on n'a pas regardé les valeurs marchandes que je trouve intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant de regarder les valeurs marchandes parce que là, sur ce rare, des fois, tu vas acheter un mec, un Jota par exemple, qui est évalué à 6 millions d'euros, qui vaut plus de deux fois le prix d'un d'un ou d'un Moussiala, tu vois, ou d'un Enzo, tu vois. Faut quand même pas décorréler ce rare du vrai foot. Ça, c'est juste voilà là. C'est pas c'est pas ce qui va me faire décider, mais peut-être qu'à un moment, on va vraiment pas savoir. Choisir entre deux mecs et ce truc là, ça, ça peut être le petit truc en plus. Pas Titu Okidoki Bah, justement. Justement, moi je pense que. Je pense qu'il va être Titu. Il a quand même été Titu 20, 20 matchs Titu. 6 fois au-dessus, 75 plus. 6 75 plus, qui est quand même pas dégueu. Hein Parce que si tu ramènes le rapport, ça veut dire que tous les 3, un peu plus de 3 matchs. Il te, fait un, il te fait un score à, à reward. On va mettre le rapport là. 3,33. Gros potentiel. Hein. Après, alors pourquoi pour moi ça peut être titu Parce que justement, il a joué là dans le 4-2-3-1. Goretzka euh, blessé. Donc euh, l'année dernière, il a même joué à côté de Kimmich. Il joue à gauche. Pour moi, son meilleur poste, c'est en soutien peut-être à la place d'un Muller. Mais Muller, c'est tout le temps fort. Je sais pas. C'est vrai qu'il euh, y a cette petite incertitude de ne pas savoir si c'est titu. On, va, on est obligé de le mettre les gars Bellingham alors Bellingham ça a 19 ans aussi international pareil coupe du monde et lui je pense que c'est titus hein, en Angleterre non il ah, y a du monde il hein, y a du monde en Angleterre bon on ne va pas mettre titu en, on va pas mettre titu en Angleterre par contre à Dortmund c'est titus sûr ouais titu indiscutable titus sur gros potentiel au niveau de ses scores attends parce que lui c'est un délire aussi lui c'est 40 euh... 40 titularisations, donc 40 matchs c'est énorme. Midweek, Musiala c'est midweek, Enzo c'est midweek, Bellingham, on n'a pas fini, Bellingham c'est 8 fois 75 ⁇ c'est tous les 5 matchs, il fait un 75 ⁇ 12 passes décisives, hein. il fait 12 assists, c'est vrai qu'il n'y a plus land. un autre truc c'est que au niveau prix, il est plutôt sous-coté au niveau prix, hein. 0,333, je le mets dans du positif. Hein. Titus sûr à ce stage-là. Négatif, c'est ses scores. Hein. Pour moi, ses scores, c'est bien. Mais encore une fois, des 75 plus sur 40 matchs. Il n'y en a pas. Euh, il y en a pas tant que ça, tu vois. Il manque un petit palier, tu vois. Ouais, BVB. Point d'interrogation. Peut-être un autre point positif. Hein. C'est que l'année prochaine. Ah, est-ce que. Alors, tiens, est-ce que c'est un point positif ou négatif pour vous le fait que l'année prochaine, il aille eu, euh, à 90% en première ligue. Bon, il n'est jamais blessé. Il a, gagné, il, a per... il a manqué 3 matchs en deux saisons. Ce serait sûrement Liverpool. Liverpool, ça peut faire du sale. Hein. Et du coup, on veut, vous, vous avez voulu qu'on rajoute Vitinha. Point négatif, son âge, les gars. Hein. 22 ans, pour moi, c'est négatif. Ouais, ça va, mais tu peux pas mettre. Tu peux pas mettre en positif que les autres ont 19, 21 ans et lui le met en. Tu vois. C'est un petit. Voilà, on va dire que si ça doit jouer, c'est pas ouf. Mais oui, ça va. Je suis d'accord avec toi. Euh, point positif, PSG. Hein, ça va surdominer. Midweek. Mais oui, hein, t'as as raison. International et Coupe du Monde. Je pense aussi, mais sûr. On l'enlève Allez. On l'enlève, mais je ne le mets pas dans les positifs. Hein. Abuse pas. Hein. Lui, son scoring, c'est trop trop compliqué à, à, à, à savoir. Ils avaient calculé, ça aurait donné 40-50 contre Nantes en gagnant. Ouais, exactement, Hamptoning. Je, Moi, son scoring de DC... Me satisfait pas. 30 matchs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce qu'on peut comparer un Verratti Score de Verratti, je pense. Là, il va jouer exactement le même poste. Tu vois qu'un Verratti, au niveau scoring, c'est compliqué. Hein c'est compliqué. Hein je vous rappelle qu'on compte que les notes au-dessus de 75. Il va jouer avec des joueurs bien plus forts. Ouais. Franchement, moi, euh, v -V Vitinha. Euh... Et attends, son prix, c'est combien Ouais, c'est très très cher. Pour moi. Hein. Après, peut-être que dans pas longtemps, je vais me tromper. Hein. Et je dirais que finalement, c'était pas cher. Mais. Après, gros potentiel. Hein. Ouais, eh oui, Renato Sanchez arrive aussi. Et, Et Renato Sanchez, quand il veut, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Pour moi, c'est pas titu sûr, les gars. Hein. Je pense qu'on peut éliminer Enzo. Par rapport à ça, malheureusement, je vais éliminer euh, Moussiala. Parce que c'est pas titu sûr. Même si début de saison, je pense que ce sera titu sûr. Mais encore, il y a du monde. Je vais éliminer Vitinia. Ça c'est un choix perso, mais vous avez compris que je j'étais pas chaud. Et il nous reste donc Kokshu et Bellingham. Point fort de Kokshu sont pris quand même. Hein. Point fort de Kokshu c'est notes les gars. Ses notes sont beaucoup moins chères, euh, sont beaucoup mieux. Vous regardez les notes de Kokshu. Donc 7 et 2 les notes ici de Bellingham. Bellingham, il aura plus de responsabilités mais euh, devant, il aura des mecs moins forts. Coqchou, il reste dans le même club. Par contre, le Feyenoord, c'est quand même bien affaibli. Ça peut bouger. Moi, en fait, si ça bouge dans une vieille team, je suis content. Ce qui fait peur, c'est si ça bouge dans une grosse team. Vous voyez ce que je veux dire bah, On a regardé. Il y a... Écoute, il n'y a aucune rumeur depuis un mois. Mais oui, il reste un mois. Mais Coqchou, attention, si vous voulez l'acheter. D'ailleurs, je l'avais acheté, je l'ai revendu. Peut-être euh, attendre le match prochain. Parce que vu qu'il va être DNP au premier match, euh, ça peut faire baisser son prix. Je pense qu'il y a plein de monde qui ne savent pas. Quoi que c'est marqué. Hein. Que normalement il sera pas titul le prochain match hein. Bah écoutez on va valider Bellingham hein, Ce qui était mon choix du cœur Et je pense que là tu perds pas d'argent de... Oh pas d'argent quoi.